Bien, ce qu'on va faire là, c'est revoir en une seule vidéo tout ce qui est diminution sur jet simple et double et maille ensemble que l'on compense par des jetés, le tout sur une grille et j'ai mis aussi des explications écrites qui vont me servir d'aide mémoire, un petit peu plus près ce sera aussi bien. Il y a des mailles lisières, c'est-à-dire les mailles des bords donc que je vais glisser en début de rang, tricoter en fin de rang. On va faire ça non seulement sur l'endroit, normalement, donc en lissant comme ça, donc deux mailles ensemble, le surjet double, le surjet simple, et sur l'envers aussi, parce que ça peut arriver. Donc je replace la caméra, de façon à ce que on voit bien tout. Hop. Voilà. Et j'attrape mon tricot qui est là. Donc peu importe ce qui est au départ, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer maintenant. Donc une maille lisière que je glisse. Que je glisse comme pour la prendre à l'envers. Hein. Je la glisse seulement. Je la fais passer d'une aiguille à l'autre. Deux mailles ensemble. Donc pour faciliter le passage de l'aiguille, je tire vers le bas. Deux mailles ensemble. Deux mailles endroit sur l'endroit. Un jeté. Une maille. Là j'ai une délimitation en pointillé. Pour faire comme si c'était un diagramme, une vraie grille, hein, avec des blocs qui sont les uns sur les autres. Donc pour pas se perdre, on peut mettre un jeté. Un marqueur pour se repérer. On continue avec un jeté. Deux mailles. Alors le surjet double qui va se faire sur les trois mailles suivantes. Je vais en faire une seule avec les trois.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 Une maille j'ai ensuite une délimitation donc je mets un marqueur pour m'y retrouver par la suite donc le premier rang est, est, est un rang de, de où on, on place les marqueurs c'est là où il faut être très attentif après ça va mieux en général donc un jeté deux mailles et un surjet simple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 Et puis, 1, 2, 3, 4, 5. 5 entre les deux jetés. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une manière de vérifier. Donc, si vous avez un diagramme où il faut répéter ce motif-là, par exemple, c'est une façon de vérifier qu'on s'est pas trompé. Ensuite, le retour sur l'envers. Donc, on va faire tout ça à l'envers maintenant. Donc, la maille lisière. Que je glisse. Je glisse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 Alors dans le lot, j'ai le jeté précédent, je le tricote à l'envers, sans me poser de questions. Un jeté, alors là c'est comme pour à l'endroit. Un jeté normal, donc euh, quand, vous êtes, quand vous prenez le fil de l'autre côté, dans de l'autre main, c'est comme ça. Il passe derrière devant, pour ressortir devant. On glisse le marqueur. Une maille, un jeté, donc maille envers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 voilà ensuite bah c'est plus simple hein, la fin est plus facile donc deux mailles un jeté on n'oublie pas le jeté avant de glisser le marqueur une maille un jeté deux mailles une deux et deux mailles ensemble là tout bêtement deux mailles ensemble donc pareil, je tire vers le bas, je passe mon aiguille et je tricote à l'envers les deux mailles ensemble. Finir par la maille lisière, donc je tricote sur le retour et que je glisserai à l'aller. Je suis à nouveau à l'aller. Bon, je ne refais pas donc là, on voit. Les jetés qui sont là, les uns au-dessus des autres. Après, ça dépend des, ça dépend des diagrammes. Hein. Mais on voit les mailles qui se resserrent ici. Ça va faire des jolies vagues.